Comment lier un boîtier à l'application Biogi. La page d'accueil de l'application Biogi contient cinq onglets. L'accueil, les paramètres, la géolocalisation, l'historique et la gestion du compte. Cette page d'accueil propose aussi une fonction « Ajouter un événement ». Pour ajouter un boîtier, appuyez sur l'onglet « Paramètres ». Appuyez sur « Ajouter un boîtier Biogi. Renseignez le prénom de l'utilisateur du boîtier BioGi. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une photo de l'utilisateur en appuyant sur « Ajouter une photo ». Une fois la photo ajoutée, appuyez sur le bouton « Suivant ». Écrire le numéro IMEI situé au dos du boîtier ou scanner le code barre du boîtier en appuyant sur « Je préfère scanner le code barre ». Puis appuyez sur le bouton « Valider les modifications ». Un message valide l'ajout du boîtier à ce compte. Pour souscrire à un abonnement, appuyez sur « Je m'abonne maintenant ». Choisissez votre abonnement, puis appuyez sur le bouton « Confirmer ». Cochez les options souhaitées, puis ajoutez au panier. Appuyez sur le bouton « Payer et activer ». Entrez les informations relatives à votre carte bancaire. Un message valide l'abonnement vous pouvez retourner sur l'application.